Bonjour à vous, vous êtes prisonnier de notre base pirate Tortuga depuis plusieurs mois, sur ordre de notre capitaine. Moi, capitaine en second, et d'autres pirates de la base, pensons que cette situation n'est pas justifiée ni tolérable, et avons décidé de vous aider à vous échapper. Ce soir, tout l'équipage sera occupé à manger des pâtes et boire de la bière pour célébrer la fête du holiday. Nous désactiverons pendant 45 minutes les caméras de surveillance, toutefois, vous devrez ouvrir un certain nombre de sas et récupérer du matériel pour pouvoir accéder à la surface et vous enfuir. Par sécurité, ces informations ont été cachées dans la base et sont volontairement énigmatiques. À vous de les trouver et de résoudre les énigmes. Bonne chance!